Ah, bah si, voilà. Excusez-moi. <rire> euh, bah yo, écoutez, bon, bon. <rire> ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Euh, hello les chavais, c'est Mr. Tiger euh, ou, ou Tristan, ça va être plus simple. Voilà. Pour les intimes, voilà. Tristan. Euh, bah bonjour à tous. Euh, et bah aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu complexe. C'est-à-dire que il y a rien d'écrit. C'est pour ça qu'il y aura des moments d'hésitement, sans doute. Donc aujourd'hui, j'ai envie de, de vous dire stop, voilà. Alors pas stop au harcèlement, pas stop, euh, non, je suis bien contre ce, toutes tout ces choses horribles qui peuvent exister euh, et qui sont malheureusement part entière de la vie d'aujourd'hui, mais écoutez, euh, je ne suis pas là pour faire des débats politiques, euh, non, je suis juste venu ici pour vous dire que j'arrête ma chaîne, je suis... voilà ça pour ça tu vois il fait une vidéo pour ça alors en fait non je, je fais une vidéo parce que je me rends compte qu'en fait ce que je fais c'est malaisant parce que en fait je me rends compte que regarder un mec qui joue à un jeu vidéo c'est marrant quand tu vois t'es dans le métro euh, et que tu es avec ta petite copine tu regardes sa partie euh, de Mario Bros euh, sur Game Boy Advance ça passe. Mais quand tu regardes la partie de quelqu'un d'autre, la partie de quelqu'un que tu connais pas, je trouve que c'est étrange. Tu vois, c'est pas possible. Tu peux t'y intéresser. Et tu vois, si, si vraiment ça peut créer un son d'intérêt, ouais, c'est vrai. Mais en soi, c'est c'est pas euh, cool pour tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver ça bizarre. Et bah, moi, là, actuellement, je, je me dis que c'est plus trop euh, intéressant du coup. Ouais. Ce que je fais sur ma chaîne du gaming, voilà, c'est pas intéressant. Du coup, j'ai envie de repartir à zéro parce que j'aime YouTube. Hein, j'aime, euh, j'aime pas forcément YouTube en, en général, hein, mais j'aime euh, une partie de YouTube parce que YouTube, c'est pas seulement euh, les strikes, euh, euh, les dislikes. C'est pas forcément les, les gens qui arrivent sur tes vidéos et comme ils ont une, jour une journée de merde, et bah du coup. Euh, il lâche un commentaire de merde euh, voilà c'est pas faux que ça il y, y a aussi des gens passionnés qui bah comme le mec que tu ta partie euh, de King Kong que tu connais pas euh, tu as le mec dans, dans le bus qui regarde ta partie de King Kong que tu connais pas et bah, il, lui il est sympa il discute avec il peut discuter avec toi mais ça peut aussi être euh, un mec il a passé une mauvaise euh, journée peut-être qu'il aime pas de King Kong et il a envie de te cracher hein, euh, t'es qu'un qu'un gamin euh, à à King Kong tu vois c'est c'est l'autre truc, tu vois. Euh... Je peux plus. Euh, je me remets en question énormément, en fait. Parce que je suis en train de passer une phase qui s'appelle <rire> l'adolescence. Non, sérieusement, si c'est vrai, je. Et du coup, il y a énormément de ch choses qui changent. Euh, déjà, faut que. Euh, j'apprenne à m'aimer tel que je suis ce qui est compliqué en soi <rire> et oui euh, je pense que cette vidéo va être reprise par énormément de personnes tellement elle est ridicule. mais sérieusement je voulais vous dire ça parce que laisser à l'imbordon des aussi vous aussi c'est quelque chose que j'aime pas non plus c'est à dire que je vous ai donné un espoir je vous ai dit bah tiens regarde ma partie de King kong alors qu'en fait euh, un jour je dis euh, putain en fait euh, ça me gêne regarde ma partie de je sais pas moi <rire> tu m'as compris quoi non moi ce que j'ai envie de partager c'est de la passion et du coup je vais devenir cupidon demain non sérieusement euh, j'ai envie de partager mes lectures en fait et je vais faire ça via la chaîne Magenco. Euh, c'est une chaîne que on va faire avec mag c'est un pote à moi euh, franchement il est sympa Allez voir sa chaîne Twitch, hein. elle est sympa. Euh, je sais pas ce que j'ai à dire de plus, à part euh, ceux qui vivent la même chose que moi, franchement. Arrêtez tout, faites pas comme moi. Moi, je fais une connerie là, à essayer de me reposer sur autre chose, me dire, bon bah, j'arrive pas à ça, je vais essayer autre chose. Non, faut arrêter, faut, faut se dire, euh, ok, je peux pas y arriver, faut que je passe à autre chose. Moi c'est ce que j'aurais dû faire mais là je, je m'attache trop aux choses et puis je, je risque franchement de, de mal le passer si, si finalement ben, ça se passe pas comme je le prévois. Voilà. Là, du coup je vous dis salut les et du coup putain c'est nul comme ça ça se passe pas comme je le prévois je vais me suis dit, mais non je vais pas me styler mais non j'ai des projets à côté à viriel mais c'est juste que elle ça me plaît du coup j'ai envie de continuer. Et putain je vais m'étendre sur une vidéo 10 minutes alors qu'elle aurait pu faire une minute. Non. Ah là, là Non non, je vais pas faire 10 minutes. Mais c'est compliqué en tout cas de... de dire au revoir à une chaîne comme ça. Ouais. Là je vous dis qu'en plus je vais en faire une nouvelle à tout coup, j'en sais rien. Parce que j'ai abandonné ce projet pour continuer cette chaîne-ci. En fait, euh... je me suis trop fait peur au niveau de mes études que du coup j'ai bah, j'ai tout mis euh, en stand-by euh, et puis à la fin bah, du coup je, je, je faisais de la merde je sais pas si vous comprenez mais ce qui m'arrive c'est pas pas sympa du coup bah, j'essaye de, de tout remettre en ordre euh, que ce soit au niveau des livres que ce soit <rire> non du coup j'ai envie de garder quelque chose donc j'ai des jeux j'ai quelque chose à côté t'inquiète pas vous inquiétez pas j'ai pas commencé à tutoyer une masse de personnes c'est quand même bizarre ça. je sais pas si vous avez déjà essayé de tutoyer une masse de personnes je sais pas <rire> j'aimerais aussi garder un format live mais le problème c'est que j'ai j'ai pas la 4g etc du coup je peux pas donc si je continue les lives, ce sera par l'intermédiaire d'un autre streamer par exemple mag qui fait des lives bah, peut-être que je vais pouvoir faire des... jouer avec lui en live parce que l'interaction avec le chat c'est quelque chose que j'adore euh... ça c'est du live mon gars c'était vraiment le meilleur live que j'ai jamais fait c'était du minecraft et pourtant j'ai pas joué <rire> mais c'est moi un live où j'ai fait ce que j'avais dit que je vais faire franchement je sais pas s'il y avait un là il y avait plusieurs lives quand même. mais putain <rire> pas on est déjà à 7 minutes et puis je raconte n'importe quoi non, non euh, juste retenez ça j'arrête euh, pour l'instant youtube j'ai envie de reprendre youtube plus tard euh, mais il y avait un projet que j'avais c'était ma voilà c'est l'essentiel de la vidéo actuellement je, je, je sais pas si je vais le faire ou pas mais je vais pas la mag si le ok. Je mettrai euh, le. Si le qu'on qu commence, je pense que je mettrai le, le lien en dessous. Sinon, euh, bah je, je ferai rien du tout. Je, je mettrai tout ce qui est internet en stand-by. Euh, à part, euh, bah, je serai toujours actif sur les réseaux sociaux regarder ce qui se passe au niveau des copains. Mais sinon, regarder des, des phases de gameplay, etc. Ça m'ambitionne de moins en moins en fait. Faut, faut, faut que ce soit humoristique, qu pas quelque chose. C juste regarder un mec qui joue à un jeu vidéo, bah, tu vois, c'est nul quoi. Non, mais faut, faut que, euh, il se passe quelque chose, euh, qui discute, tu vois. Ça se qu'il se passe, qui qu parle de quelque chose qui m'intéresse, Qui raconte des conneries, tu vois. Bah, moi quand je jouais, je racontais des conneries, tu vois. Le Pokémon c'est que le random, <rire> le Pokémon nécessaire. Putain. Ah là là. Ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal, je suis déjà à 8 minutes. Non mais je vais pas. Je vais pas m'éterniser. Faut que j'arrête cette vidéo. <rire> J'arrive pas. donc que je vais la poser telle qu'elle, hein. Je vais mettre un fond en mode normal. Ah là là. C'est comme si je disais au revoir à tout un monde comme ça. Euh... La f... Dire la fin de quelque chose, c'est. ça fait mal en fait. En fait, d'une certaine manière, j'ai pas fait mon. Mon fameux live anniversaire, comme euh, là, je pensais tout le temps faire chaque année sur la chaîne, euh, et ben finalement je l'ai pas fait. Du coup, et on allait, on aurait pu célébrer nos, nos deux ans en fait, hein, on a fait un, un an à peu près, un an et demi du coup, ouais, parce qu'on a fait, on a commencé euh, le 12 février, si je me trompe pas. Enfin bref, c'était sur un j'ai commencé comme ça, j'avais fait une vidéo, et franchement, je regrette pas parce que j'ai rencontré plein de gens. Salut Shirou, salut. Euh, euh, putain, il arrête pas de changer pseudo lui. <rire> enfin, le, il se reconnaîtra, je pense. <rire> c'est Shirou qui me l'a présenté. Euh, euh, bah, mais ça, ça c'est euh, un pote extraordinaire en fait. Euh, c'est énorme parce que, en fait. Euh, mais c'est, je le connaissais en irréel en fait, euh, mais on s'est rencontrés sur internet. C'est énorme quoi, je trouve c'est, ça veut dire qu'en fait, irréel, on ne serait pas rencontrés, tu vois. On ne serait jamais devenus potes. Parce que je dis on s'est rencontrés comme ça, comme ça, on est devenus euh, euh, petits amis comme ça. Hein. Enfin, je sais pas ce qu'il en pense. Euh, mais bon, euh, pardon. Mais Obi, je pense que j'aurais mis un bip là <rire> Non, parce que je j'ai dit ton prénom, voilà. C'est pour ça. <rire> Il va falloir que je fasse du mental. Mon Dieu, je m'éternise. Bah, je dis pas adieu à tous ces gens, mais je dis merci à tous ces gens. Je à, à euh, merci à l'outre. Merci à Bacon. Putain. Putain, c'est merci à tous. Merci à tous ces gens. Merci à la radio Pokémon d'être passé une fois dans un de mes lives. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Euh... Il y a eu une grande fragmentation sur la radio Pokémon, et si c'est des mauvaises nouvelles, je m'en fous, je, je veux juste voir des vidéos de la radio Pokémon, c'est cool, la radio Pokémon, putain <rire> Merci Elric, merci Chips. ah, merci Pikamon, euh, et Vicky encore, merci Danny Master. J'ai failli devenir webmaster grâce à eux, parce bah, il voulait faire un site, c'était Elric qui voulait faire un site, euh, il voulait que j'entretienne son site, j'ai failli devenir de tout ça. Mais c'est plein de projets tu sais, qui, qui, qui, qui, mal, plein de projets d'internet, mais qui malheureusement n'aboutissent pas. Et, je, je, je, je sais pas ce qu'elle donne ma voix, mais je pense que je suis en train de pleurer à tous les coups. Et je ne pleure pas, hein, je vous assure. C'est parce qu'en fait, je parle beaucoup, même dans la vie réelle. Alors du coup, ma, ma voix sature un peu. Ça, ça, ça, ça me fait du mal de quitter tout ça. Je vais en vrai dissocier. Euh, un film sympa. j'ai envie de combler parce que j'ai pas envie de dire d'y revoir en fait. Et pourtant, il faut. Tu vois, c'est, c'est comme quand tu regardes un, un, ce, ce genre de film d'enfant. Tu vois, c'est, c'est, tu, tu vois l'enfant là qui doit bientôt partir. Et puis là, d'un coup, euh, il claque la porte. Et il sait qu'il pourra plus jamais y retourner. Bah, de certaine, certaine manière, si je, je pourrais y retourner, ne sera que pour looker ce que j'ai fait avant. C'est tout. Looker, t'as vu Je dis des manquées. Faut que j'arrête cette vidéo. <rire> Merci à tous d'avoir suivi cette chaîne. Merci à tous d'avoir cru en moi. Je voulais pas juste défiler du texte, euh, je voulais pas juste faire ça. Voilà, je je vous dis au revoir et puis euh, peut-être à la prochaine. C'était Mister et Tiger ou Tristan ou, ou je sais pas encore. <rire> Allez, salut.